I am the President, the Minister, Representative of States, and I have an honor and privilege to I am the President of the President of the Uvala, and Representative of Vanuatu. I am the President of the United States to find a solution to climate change, but I am not making a long, boring speech. Instead, I am telling you a story. Story, a story is that I am been forced to live in Papa, change, blen, o, mania, so, semi, bin, Mama, yumi, Tous les soirs, je voyais ma mère danser et chanter. Elle chantait dans une langue que je ne connaissais pas. Parfois, elle dessinait par terre et répétait les mêmes dessins comme s'il voulait dire quelque chose. Je commençais à croire que ma mère était folle. Une fois, je l'ai surprise devant une glace. Elle se maquillait, portait une trolle de jupe. Je voulais savoir pourquoi, pourquoi elle faisait ça, ses danses, ses dessins, ses chants. Que racontent-ils Ont-ils une histoire Un soir, je l'ai trouvée en train de pleurer. Elle avait l'air perdue. Alors, je me suis approchée d'elle pour écouter ses chagrins. Qu'est-ce que tu fais, maman Rien. Rien. C'est trop compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Mais vas-y, raconte. C'est une histoire trop vieille. Raconte-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon pays. Un pays qui n'existe plus. Un pays qui maintenant n'est plus un pays. Un pays oublié. Tout ce que je fais le soir, c'est pour me souvenir de lui. C'est quoi ton collier Ceci, c'est le symbole de mon pays. C'est une dent de cochon. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est le symbole de mon pays. Tu veux vraiment comprendre Ben oui. Alors danse avec moi. Life you very look. Me, you want them to story about one story in him. But this story is this one story, you me must act, react before it too late. Blue, keep him all culture by me, all custom by me, all identity by me. In you know a one man, we want them to the future generation, but if force to him, all place by me, blue, but if force to live without all roots by me. Now, yeah, you fly, but now, ya, you've learned by making one example, me fell out. I will enjoy